à j'espère que vous avez la forme alors aujourd'hui je vais vous montrer la différence entre le capot de sel standard et le capot de sel AliExpress bon là j'ai enlevé mon capot de sel donc de, de ma moto hein. et je vais vous montrer donc la différence entre l'un et l'autre alors si j'y arrive hein. ça oh, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez. c'est ce voilà. le capot de sel AliExpress non. ça c'est le capot de sel standard normal du monde à Voilà, vous voyez il a absolument aucune différence ni devant ni derrière enfin du moins je vois pas de grosse différence mais à part que là le machin en métal il est un peu recourbé là il est plat pour le Aliexpress. express mais au niveau des fers sur, euh, sur les côtés et les machins en plastique derrière c'est exactement la même chose enfin pratiquement la même chose moi, donc je vais vous mettre d'abord le, le Honda, regardez la différence, et après je vous montrerai le AliExpress. Alors d'abord on va mettre le Honda, le standard. Alors ça on voit normalement, normalement. Voilà. Alors contrairement à le, celui d'AliExpress, regardez bien, il y a une, on va dire qu'il y a une bonne surface, l'air, la poussière peut rentrer, ce qui est étonnant. Au niveau du phare arrière, il y a un espace, un gros espace. On peut passer à un doigt. Alors, ne euh, me demandez pas pourquoi, je sais pas vous dire, il n'est pas bien étanche. Euh, voilà, lui, il a tendance un petit peu à bouger. Et celui-là, c'est celui-là standard. Hein. -dire, pas bouger, je veux dire, on va appuyer, mais voilà, il y a un espace ici, il y a un espace sous le phare. On peut passer à un doigt. Euh, et il y a un gros espace ici. aussi. Mais sinon, niveau ouverture et fermeture, ça s'ouvre ça et ça se ferme bien. Il euh, n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, qu'on euh, va me dire en... encore heureux, c'est sûr d'origine. Et euh, niveau plastique, bon, il est très très beau. Il hein. n'y en fait, a pas de problème. Hein. L'espèce le, le, d'arrêtoir ici pour éviter que vous glissiez euh, est en gomme. Et euh, contrairement à celui d'AliExpress où il est tout plastique le plastique mais c'était tellement bien fait était bon bien découpé que vous voyez aucune différence enfin je peux vous le dire sinon vous ne pouvez pas le voir impossible euh, attendez je vais essayer de vous lever un petit peu la caméra et j'y arrive excusez moi elle était sur trépied donc voilà Hop là. Tac. voilà ça c'est le truc honda standard voilà bon je vais remettre la caméra Maintenant je vais vous montrer celui d'Aliexpress. Alors déjà de démontage, euh, quand vous lui tournez. Je vais voilà, hop. J'ai mis un protège qui avec. Vous mettez le fille ça se voit parfaitement bien, il n'y a aucun problème. Tac. Un petit peu dur à enlever. Mais voilà, vous y arrivez, il n'y a pas de problème. Ensuite, excusez-moi, ensuite, je vais mettre le Aliexpress. Ah, le Aliexpress étant celui-ci, coque grise, hein. c'est pour ça que je l'ai acheté. On va voir qu'on va l'emboîter. Alors, je retire la clé. On le met. Comme toujours avec moi, vous connaissez, j'ai graissé le système de fermeture et les pattes. Attends, je système de fermeture et les pattes. Pour que ça coulisse mieux. Voilà. Vous entendez quand on le met, on l'entend vraiment que ça claque fort. Hein. C'est pas c'est pas du tout pareil que le Honda. C'est vraiment, vraiment tenu là. Alors, la différence, je sais essayer de vous le rapprocher un petit peu. C'est parfaitement plaqué ici. Ça descend parfaitement plaqué là. Ici, il y a toujours l'espace, c'est normal. Et au niveau du phare, cette fois-ci, on passe plus du tout le doigt. C'est complètement, ça épouse parfaitement le phare. Pas au point de le faire tomber, hein. regardez, le phare est toujours bien. Mais ça l'épouse complètement, ça arrive au arrivera complètement. Au niveau du dessus, l'arétoire est fait de cette façon-là. Donc vous voyez, si je vous avais pas dit que c'était du plastique, vous avez aucune chance de voir que c'est de la gomme, c'est pas vrai. Personne qui me dit, ouais, ça se voit, c'est pas vrai. Le plastique est parfaitement noir, sombre, regardez par rapport au reste de la moto. On ne voit aucune différence, il n'y a pas de problème de des coupures ou de plastique, c'est vrai. tout ça, des fois, sur les trucs chinois, c'est nickel chrome. À un point que, <rire> je vais vous étonner, celui-ci est meilleur que celui d'origine, en tout point. Sauf une chose. Parce que si les chinois, il y a toujours le une... hein. petit couille hein. c'est obligé. C'est, attendez, je vous remets en position. C'est que quand vous l'ouvrez, il est plus dur à ouvrir. Il est tellement collé, il est tellement euh, étanche, il est plus dur. Je vais remettre la clé. Ça, il me fait le coup. Voilà. Quand vous tournez la clé, vous sentez qu'il y a une difficulté à tourner. C'est que c'est vraiment. Euh le truc comme ça s'appelle pour vous pouvez retirer votre clé facilement et retirer votre voilà mais au niveau de, de la fermeture pourtant c'est exactement le même fer attendez je vais regarder à voir comme ça c'est exactement le même c'est le même écartement c'est le même fer regardez Moi, que je me trompe, ça c'est le AliExpress celui-là. Ah c'est le Honda. C'est exactement le même. C'est pareil, pareil, pareil. Le même écartement, la même distance, le même truc. Sauf qu'AliExpress, la patte noire, regardez est à côté du, du machin du loquet. Euh, attendez, ça. Le AliExpress, la petite patte noire là, est un petit peu plus grande. Peut-être que c'est ça qui fait que ça va plus grand loin. Ça veut dire au niveau de là même, Je Peut-être, hein, je dis, peut-être qu'au niveau de là, parce que la pâte, alors le système de fermeture, du, le système de loquet se met dedans, hein, peut et la pâte, elle se met là. Peut-être que, comme c'est plus grand, ça va plus loin, donc ça ça ferme plus. Je sais pas, franchement, je ne pas à vous dire, mais vous sentez, voilà, attention, quand je vous dis une petite résistance, c'est pas au point de, de la clé comme un fou pour la péter, sinon je ne l'aurais pas mis, hein. mais voilà. On va essayer de lui mettre un peu de graisse, peut-être que c'est ça qui... Voilà, je lui ai mis un petit peu de, de graisse, peut-être que c'est ça. Qui... Alors, vous mettez bien dedans. Et voilà, quand vous le fermez, vous le fermez. C'est pas des fermetures de, de merde. Ben, <rire> Là, tu sens qu'il est fermé. Quoi. Donc voilà quest euh, ce que vous le pensez Oui. Bah, là, pour une fois, oui, plus que vivement même, parce qu'il bah, est plus étanche. Donc, s'il est plus étanche, là, il n'y a pas de merde qui rentre. Là, il n'y a pas de merde qui rentre de part et d'autre. Il n'escanne pas le plastique, rien du tout. Je veux dire, c'est pas au point que ça force. Vous voyez une grosse rayure sur le plastique Non, pas bah, du tout. Ça, ça veut dire que ça va juste contre. Il est beau. Euh, il est très bien découpé. Ah, ben, je vais pieds, je me mets dans. Mon... Il est très bien découpé. Le gris là est parfaitement la bonne couleur de la moto et du devant parce que vous savez, on a le petit euh, saute-vent de la moto qui est également gris donc euh, il est parfaitement euh, ajusté, euh, au bouton, donc couleur. Ça, regardez, quand vous tirez dessus, quand vous tirez dessus, ça, ça bouge pas, ça se, ça se décroche pas, ça s'enlève se, ça Parce que des fois, c'est ça c'est ce truc chinois, ça s'enlève carrément du verrou. Donc, regardez, je tire, ça s'enlève pas. Au niveau du siège, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de plastique qui risque de vous couper le siège parce que ça appuie assez fortement. Parce que là aussi, j'ai oublié de vous montrer sur le Honda, il y a un espace un petit peu entre le siège et ça. Un petit espace ici, ici c'est claqué. contre le siège. Donc alors que ce soit ici, ici ou derrière, l'air a... ne passe plus. Et pour moi c'est très bon parce que vous roulez sous la pluie vous roulez même avec la poussière et tout, vous n'avez pas de la merde qui rentre dans la moto. Ça c'est incompréhensible de chez Honda, incompréhensible. Et là c'est beaucoup mieux. C'est plaqué ici, c'est plaqué là, c'est plaqué au niveau du siège. Ben, moins tu as d'air qui rentre, moins tu as de poussière, mieux c'est pour ton niveau des... De, de, de, comment ça s'appelle Je sais pas, des... Euh, merde, des, des fusibles, là, des boîtes, des fusibles, etc. Des machins. Enfin bref, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, au niveau plastique, après, attention. Il y a certains qui vont me dire, oh, mais qu'est-ce que ça vaut au niveau de la chaleur Ça, je ne sais pas, je viens de l'installer. Voilà, à long terme, est-ce que le plastique ne va pas se décolorer hum. Et est-ce qu'il va bien tenir euh, voilà, au fil du temps ça, je sais pas je peux pas vous dire point d'interrogation total mais bon moi je vous dirai une chose comme 98% bon, on va pas dire 90% j'ai rendu des chiffres mais on va dire on va dire un bon petit 90 comme 90% des choses de, de, de, de, de, de, en plastoc sont fabriquées en Chine et ne croyez pas que celui d'origine Honda il n'est pas fabriqué en Chine je vois pas pourquoi ce plastique là sera plus pourri que ce plastique là je veux dire voilà ce que je veux dire c'est que vu que tout est fabriqué en Chine de nos jours et que tout le plastique il est fabriqué en Chine, je vois pas pourquoi ce, ce, justement, celui-là il, il ne peut pas bien tenir. Donc voilà, au final, est-ce que je vous le conseille Oui, plus que vivement. Le montage, donc, il est aussi facile que celui d'origine, tout simplement pas, celui-là qui s'est sait pas monter un capot de sel, il a un problème. Hein <rire> Mais voilà, donc vous voyez, ça, ça va, ça épouse vraiment complètement le... Voilà. Et au niveau du phare, ça, ça y pousse bien, regardez, hein. bien, même si j'essaie de pousser, ça, ça a un tout petit peu, avant il y avait un espace, hein. donc ça épouse bien le phare, c'est même plus joli, hein, parce qu'avant il y avait un espace, et là ça épouse bien la lèvre, la lèvre de, du capot, et pousse bien le phare, le, enfin, le, le phare rouge à l'arrière, donc, non c'est que du très bon. bon, pour une fois, je veux dire, enfin euh, pour une fois, attention, ils ne produisent pas que de la merde, hein, les pauvres, hein. les on n'est pas en croisade contre eux, mais c'est vrai qu'en règle générale, des fois, ils vous c'est mal ajusté, c'est mal branlé et par exemple, je vous prends les écopes latérales que j'ai là-bas elles sont très belles mais si vous regardez bien en dessous, il y a un tout petit jour léger, hein. vraiment euh, quand je dis ça, c'est 1,5 mm même pas ou 1 mm mais vous voyez, c'est pas parfaitement plaqué en dessous hein. tout au-dessus, ça va, mais en dessous c'est pas parfaitement bien plaqué, parce que euh, bon, on s'en fout, après, de toute façon, l'air, je dirais, est refiltré, hein, avec des gros tubes, et il y a un gros filtre à air sous le, le réservoir, donc, même s'il y a légèrement un petit peu plus d'air, c'est pas, pas très grave, surtout qu'en plus, le truc de Honda, les écopes, il y a un gros trou, gros comme ça, en dessous, pour que l'eau s'évacue, s'il y a de l'eau qui vient à rentrer. Donc, euh, <rire> entre un gros trou comme ça, il un tout petit truc d'un millimètre en plus, c'est pas ça qui va, va qui va merder. Et pour dire que celui de Honda, il est parfaitement plaqué, lui non, ça se voit pas attention, il faut vraiment être à la loupe et à côté pour voir ça, mais vous le voyez, alors que là, là n'a parf... pas du tout, là c'est plaqué, c'est bien fait, c'est bien fini, euh, le plastique est top, euh, l'ajustement il est pas plus que top, parce que carrément il plaque complètement, donc voilà, je vous conseille, puis euh, après vous en ferez vos idées. ça vaut 38 euros, le capot de sel euh, 38, ouais, à peu près 38 euros, frais de port euh, inclus, hein. Gratuit chez AliEspace. Voilà. Allez, ciao, ciao!